Salut, c'est J'espère que vous avez la forme Moi, ça va. À côté de la cabane qui est en train de. Enfin, la brique de survie, je dirais plutôt, qui est en train d'évoluer. Hein. J'avais vu, hein, j'ai complètement fermé tout. Pour éviter que les animaux la nuit rentrent. Et là-haut, là je vais mettre du branchage maintenant. Puis bon. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc euh, une nouvelle. Euh, nouveau couteau. On dit entre le couteau et une machette. Je vois si ça finit bien. Ou une machette c'est le shred Bowie donc Bowie c'est la catégorie des couteaux qui disent entre qu un couteau et une machette machette euh, je vais vous présenter la, la machette alors une machette donc, pour mon truc que j'ai couteau de survie achète et machette je c'est mon petit combo euh, je dirais bois alors ça c'est une machette intermédiaire c'est pas une grande machette hein. Acheté intermédiaire de la marque, donc Ger euh, Gerber que j'ai aiguisé quand même, tranchant comme du rasoir, très très bonne machette. Hein. Rien à dire, hein. franchement, très très bonne lame. Euh, j'aime bien Gerber, hein. franchement, honnêtement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Euh, j'ai jamais été déçu. La lame euh, est, est résistante du moment que vous tapez pas sur de la pierre, euh, c'est une bonne. Lame. donc Voilà, là, à peu près, c'est à peu près la taille standard d'une machette intermédiaire. Euh... Et voilà maintenant le shred ball. Alors, vous avez un étui en plastique euh, remporté pour l'attacher à la ceinture, avec une attache comme ça, et voilà la taille de la bon. je vais vous faire une idée, c'est la même taille, c'est la même taille qu'une qu machette donc, euh, euh, standard, je veux dire, euh, voilà, j'ai le son, donc c'est euh, de la marque moi j'ai dit Shred, c'est marqué là, c'est le, le Leroy Bowie, je ne sais plus après le, le reste de la, du machin, je vais vous mettrai l'appellation, donc c'est contre un, un couteau et une machette, la taille d'épaisseur de lame, elle est à, je crois qu'elle était à 5 mm, donc c'est le truc standard si vous voulez taper avec un, un morceau de bois pour pouvoir euh, faire du bois, pour faire une idée mon couteau de survie, un de mes couteaux de survie, il a une, une lame comme ça, très très bon couteau d'ailleurs, j'en suis très content, et lui, il est comme ça, donc pour vous montrer déjà que lui, il a une, une taille de lame qui est assez impressionnante, avec un manche creux, hein, comme je vous avais fait la présentation pour pouvoir mettre tout, tout le nécessaire pour faire du feu et tout, lui n'a pas de manche creux, il n'a rien, donc, euh, c'est juste, voilà, c'est pour euh, faire du bois. C'est pour ça que la lame, si vous remarquez bien, euh, elle a une certaine forme pour avoir du poids, pour tailler. Euh, donc, pour faire du bois, pour couper ce que vous avez à faire, voilà. Excellent. C'est une très bonne marque, hein, euh, Shred. C'est chinois. Hein. Alors, bon ça on va dire, ouais, c'est de la merde. Oui, mais c'est du chinois haut de gamme. Ça fait des années et des années qu'ils sont dans les couteaux, couteaux de survie et, et compagnie. Euh... D'ailleurs, je me demande si c'est pas un shred de celui-là aussi, je m'en veux plus. Non, je ne crois pas. Je ne sais plus. Non, non, non, c'est un, un, un, un, un tarot. Non, non, je Mais euh, c'est une marque qui est reconnue. Euh, elle équipe aussi euh, l'armée chinoise. Donc c'est une lame, vous avez vu la taille de la lame, l'épaisseur. Euh, à moins de taper sur une pierre comme un fou, vous ne la pétrerez pas. Euh, extrêmement affûté quand vous la livre, déjà elle court comme du rasoir sur une feuille, aucun problème. Le manche est en espèce de plastique, euh, mais assez doux. Euh, vous l'avez bien en main avec la forme des doigts. Voilà, vous pouvez passer une dragonne si vous voulez ici ou l'attacher. Fixer directement, voilà, la lame étant une fois, ça c'est très important, c'est très bien. Donc euh, elle, elle bougera pas, il n'y aura pas besoin de resserrer. Euh, avec un, un machin pour éviter que votre doigt dérape quand vous l'avez en main. Voilà, c'est le voilà, c'est le, voilà, le shred Leroy Bowie schf 45 Voilà, c'est marqué dessus. Voilà. Donc euh, les points négatifs que je lui ai trouvés, c'est qu'il est lourd. Il est aussi bien lourd quand vous l'avez à la jambe que quand vous l'avez en main. Vous, franchement.. Euh, Pourtant, lui, c'est déjà un couteau assez grand, mais à côté, lui, euh, putain, c'est presque le poids d'une épée, quoi. <rire> je ne dis pas à ce point-là, mais je disais, putain, vous le sentez. Mais c'est fait exprès, parce que quand vous tapez du bois, si le couteau est trop léger, le euh, problème, c'est que ça ne pénètre pas. Et ça, c'est fait exprès, c'est un couteau de jungle, on appelle ça. Enfin, euh, c'est un Bowie donc c'est entre les deux, entre machette et couteaux mais c'est un truc de jungle. C'est fait exprès pour tailler du euh, voilà, du bois. Euh, c'est vraiment voilà, c'est fait pour ça. Je vais vous montrer un petit peu, par exemple, là c'est du chêne. Euh, je ne sais pas si on voit bien. Attendez, je reviens sur la caméra. Voilà. Je vais vous montrer à peu près la pénétration de la lame, c'est extrêmement efficace. Voilà. En quelques coups, hein, je veux dire. Euh, et le chêne, c'est un des bois les plus durs hein, qui soit. Donc c'est une c'est une lame vraiment.. Pff, euh, ça, ça, ça taille dans le gras, quoi, je veux dire. Ça taille dans le gras, c'est vraiment, euh, c'est extrêmement efficace. Euh, si vous remarquez bien, il a une espèce de revêtement, euh, je vais remettre bien la caméra, il a une espèce de revêtement euh, sombre. Alors ça, je vous explique ce que ça veut dire. C'est pour, euh, des couteaux de survie. C'est fait exprès que quand vous êtes dans, le, dans la forêt, évitez que le soleil se reflète dessus, et éblouit, et indique votre position. Donc, euh, c'est pour ça que même si vous le mettez à la lumière, vous, vous, il, ne, il ne renvoie pas la lumière, il est sombre. Voilà, c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès pour, euh, pour éviter d'être vu de loin. Donc, euh, bien sûr, on se comprend, euh, vous n'allez pas commencer à tailler, par exemple, euh, un arbre avec ça. Et, par exemple, le, les grosses branches que j'ai fait là pour faire mon abri de survie. Ça, avec ça, aucun problème. Je veux dire, ça taille bien, vous pouvez tailler votre beau en pointe, comme je l'ai fait en bas, pour... Euh, oui, si Ici, vous pouvez le voilà Après, ça pénètre euh, alors, euh, comme du beurre hein, c'est vraiment extrêmement efficace si vous avez besoin là, de tailler comme ça votre bois en pointe, euh, aucun problème euh, voilà il n'y a aucun souci voilà c'est ça c'est pour tailler le bois aucun problème vous pouvez laver hein. Aucun souci. Euh... Bon, vous voyez, euh, c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement efficace. Hein. Il est super bien aiguisé déjà, et en plus, vu la lame, c'est très facile de l'aiguiser. On le voit, on voit bien la dénitation du fil de lame. Aucun souci. Hein. Donc c'est pour ça, Je vous n'êtes pas obligé d'avoir une machette comme celle-là. Euh, d'avoir même si moi, entre nous, moi la machette j'aime bien c'est vraiment, c'est très efficace